eh bien le soleil vous a quitté, il est entré le 23 en balance et il va y rester, enfin non, le 22 d'ailleurs, et il va y rester jusqu'au 23 octobre. Donc en tant que vierge, eh bien le soleil en balance est clair, un secteur qui parle d'argent, d'acquisition, de vos biens personnels, de votre salaire, vous voyez l'argent, que vous rentrez, et ce que les acquisitions que vous pouvez faire. C'est le mois idéal pour faire un achat, si vous avez un achat important à faire. Hein. Je ne dis pas que vous allez acheter des poireaux au marché, hein, mais plutôt euh, si vous avez une voiture à acheter ou une machine à laver à changer, ben voilà, c'est le bon moment avec le soleil en balance. Alors bien évidemment, la balance, vous le savez, c'est le signe de l'hésitation. Hein, vous allez hésiter à acheter, vous allez faire des comparatifs, vous allez euh, euh, aller voir un peu chez tous les vendeurs ce que vous pouvez trouver là où vous pouvez avoir des prix, parce qu'en tant que vierge hein, vous aimez bien avoir des prix, c'est un truc important pour vous, euh, tout ce que vous pouvez économiser, vous êtes content. Alors euh, bon je pense que il n'y a pas de vraie dissonance, bon il y a une petite dissonance rapide qui va durer 2-3 jours entre le Soleil et Saturne, où vous pourrez pas faire d'affaires. Hein, mais bon, le reste du temps ça va extrêmement bien se passer, euh, et surtout pour le premier décan, on va voir tout à l'heure pourquoi. Euh, donc tant que le Soleil sera en balance, euh, bon, on, on parlera d'argent, il sera question d'argent, euh, que vous ayez donc une dépense à faire, ou que vous ayez en emprunté aussi. Hein. Vous pouvez avoir emprunté de l'argent pour un achat un petit peu plus conséquent, plus important. D'autant plus que les vierges cette année elles avaient Jupiter dans leur secteur de la maison, alors peut-être que vous avez eu envie euh, d'acheter un bien et peut-être que ça s'est fait, hein. ça n'est pas impossible. Le 23, le soleil rentrera en scorpion et sera en, bonne, en bon aspect avec vous. C'est-à-dire que, bon, tout ce qui est communication, échange, euh, écriture, stage, euh, apprentissage, tout ça sera au premier plan avec euh, le soleil en, en, en scorpion et son opposition à uranus va faire vibrer hein, cette conjonction, enfin cette conjoncture qui veut qu'uranus est en bon aspect avec vous et vous libère. Hein. Donc il y a une espèce de libération, euh, et même sur le plan intellectuel, sur le plan mental, euh, la vierge ayant beaucoup de d'habitudes, beaucoup de Hein, de petits... Euh, comme moi je ne sais plus comment on appelle ça, des petits tocs... Hein, tout toute ça, euh, toute cette conjoncture peut vous aider à vous en libérer. Mmh. Euh, la bonne nouvelle c'est que mercure va être en scorpion euh, tout le mois, hein, elle rentre le 3 euh, dans ce signe donc qui est en harmonie avec le vôtre et elle va euh, progressivement euh, donc euh, s'occuper des trois, de vos 3 décans. Le plus favorisé sera évidemment le premier er décan grâce à l'aspect entre mercure et uranus, donc dont on vient de parler, hein, qui est euh, assez libérateur, mais qui vous peut vous permettre aussi de, de faire tout d'un coup une bonne affaire à laquelle vous vous attendiez pas, hein, ou de rencontrer un client avec lequel il va y avoir un lien un petit peu spécial, où il va se passer quelque chose d'inhabituel, mais ce sera positif hein, pour vous, de toute manière. Euh, quoi que fasse euh, euh, Mercure euh, ce mois-ci, et quel que soit votre décan, la planète est en bon aspect avec vous, elle vous... Elle... Bon alors vous n'êtes peut-être pas moins euh, timide, moins réservé que d'habitude, mais quand même vous allez peut-être oser davantage, hein, parce que Mercure en Scorpion, on ne faut pas oublier qu'elle est chez Mars, donc vous allez peut-être avoir un petit peu plus d'audace que d'habitude, vous savez cette fameuse audace des timides qui tout d'un coup vous sortent des trucs qui surprennent tout le monde, eh bien ça peut être vous ce mois-ci. Laissez-vous aller, osez dire ce que vous pensez, euh, je sais que Mercure en Scorpion est plutôt secrète, plutôt réservée, mais bon, elle est dans, dans un secteur, le secteur 3 qui est vraiment un secteur d'échange. Euh, moi je pense qu'il faut que vous y alliez franco, et que si vous avez quelque chose à demander, par exemple, il ne faut pas que vous hésitiez, il ne faut pas que vous vous posiez des questions pendant des heures. Hein? Euh, si votre instinct vous dicte quelque chose, suivez cet instinct, Suivez votre intuition. Avec Mercure, Scorpion, vous aurez beaucoup d'intuition et elle sera un très bon guide pour vous. Elle ne vous empêchera absolument pas de voir la vérité. Au contraire, vous saurez parfaitement euh, où vous en êtes et ce que vous faites. Et les résultats que vous obtiendrez. Vénus, quelle chance. Vénus, la planète des... De vos sentiments, de vos amours, de tout ce qui vous attache aux autres, eh bien, elle va être en scorpion, elle aussi, et donc en, en, en harmonie avec vous. Alors, évidemment, elle rentre en scorpion le 8, elle va être conjointe à Mercure, il y a l'opposition avec Uranus, mais c'est pas grave, cette opposition, elle est bonne pour vous, elle vous libère, elle vous libère de vos excès de pudeur, de vos excès de réserve, et vous changez, vous êtes en train de changer, et à chaque fois qu'il y a un aspect sur Uranus, comme il va y avoir là avec Mercure et Vénus, hein, ben vous faites un pas en avant vers cette libération. Ça, ça concerne surtout le, le premier er décan. Euh, pour les autres, bon, la Vénus en Scorpion, elle va être bonne, elle va être très flirte, hein, alors si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à vous amuser, n'essayez pas de vous de, de, de trouver une relation euh, où vous allez construire, vous euh, euh, voyez, une relation euh, importante, non! Euh, y, euh, votre intérêt est de euh, prendre un petit peu de liberté hein, en prévision de l'arrivée d'Uranus, vous l'aurez vous aussi, euh, et d'essayer de, de vous amuser euh, sans euh, sans réfléchir à ce... Parce que euh, où est-ce que cette relation va me mener? Est-ce que c'est le bon choix? Euh, voyez ce genre de questions qui font que bah, vous perdez votre temps au lieu de prendre du bon temps. Il hein? euh, y a... Euh, euh, comment dire? Euh, les relations avec les proches, hein? cousins, cousines, frères, sœurs surtout, sont également euh, du ressort de Vénus en, en Scorpion, et il est très possible que vous alliez rendre visite à, à un frère, une sœur, ou que ce soit lui ou elle qui viennent vous rendre visite, et bien entendu, étant donné qu'on est avec Vénus et Mercure, eh bien vous allez être content, vous allez pouvoir euh, vous rappeler des souvenirs, euh, discuter euh, autour de d'un bon verre, enfin bref ce sera une période agréable pour vos relations avec vos proches bien évidemment. On termine avec Mars hein, qui euh, gère votre forme, votre volonté, vos désirs, votre sexualité aussi, alors justement elle est présente en Balance à partir du 4 chez Vénus, dans un secteur euh, vénusien. Hein? donc on a plutôt affaire à euh, une libido un petit peu en folie euh, qu'à euh, des histoires d'argent, mais on ne sait jamais avec vous, hein? ça peut être effectivement... Euh, euh, vous pouvez mettre votre énergie à régler une question d'argent. Hein? Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut s'occuper un petit peu du côté sensuel hein, de, de Mars en Balance, euh, pour vous la Vierge, euh, hein, si vous avez des désirs, alors surtout exprimez-les! Hein. On a vu que Mercure, le Soleil et tout ça euh, vous invite à vous libérer de vos pudeurs, de, vos, hein, de tout ce qui peut vous retenir. Donc si Mars vous dicte euh, un petit peu sa loi et vous donne envie euh, vous êtes attiré, hein, par exemple, par quelqu'un, mais vous osez pas lui faire comprendre, vous n'osez pas essayer de dépasser un petit peu euh, tout ce qui vous empêche d'aller plus loin, Envoyez des signaux, ou faites savoir par quelqu'un que vous êtes intéressé, vous verrez bien qu'est-ce que vous risquez. Hein. Bon, alors évidemment, euh, on peut vous dire euh, non, ça m'intéresse pas. Bon, c'est pas grave, vous vous intéresserez à quelqu'un d'autre un petit peu plus tard. Hein? De toute façon, euh, tant que Mars sera en balance, euh, vous aurez des attirances, il n'y en aura pas qu'une seule, il y en aura plusieurs. Euh, et bon, ne, ne refusez pas, ce serait dommage. Euh, Hein, il y a un côté un petit peu hédoniste avec le avec la balance, donc vous pourriez vraiment profiter de bons moments, de, être dans l'instant présent, être, hein, être avec force dans l'instant présent, et profiter. Hein. Et si vous êtes en couple, alors encore plus, hein. vos nuits seront plus belles que vos jours, comme on dit.